Bonjour les internautes, l'esprit de la forêt a atterri sur la place Carnot à Lyon pour le marché de Noël. Tous les êtres de la forêt vous sont présents et vous souhaitent bienvenue au chalet numéro 129. On sera là jusqu'à fin décembre et après on est de retour à la maison dans notre grotte en Ardèche, au Vence, rue du marché numéro 12, l'esprit de la forêt.